Au de mon l'histoire a deux sens en français. C'est d'abord la totalité du passé et ensuite ce qu'en font les historiens comme interprétation et délimitation. Il n'y a pas de crise de l'histoire chez les historiens, ils continuent à travailler, ils travaillent bien, ils, ils font de nouvelles hypothèses, ils abordent de nouveaux domaines de connaissances. Ce, ce qu'il y a, c'est un peu des conflits mémoriels qui tournent à des conflits de culture. Ça interroge notre rapport au temps et euh, la façon dont certaines formes de passé sont pratiquement imposées dans le discours euh, quotidien. Et d'autres, au contraire, euh, ne sont pas imposées. Euh, si vous parlez dathènes parle Sparte, ou des guerres puniques, vous ne vous passionnez pas particulièrement. Et, par contre, euh, ce qu'on appelle le colonial ou le postcolonial est dans tous les discours. Oh ben, ça dépend. Il y en a qui sont légitimes quand on condamne le négationnisme, en hein, particulier pour les camps de concentration euh, nazi, même si certains historiens ont trouvé que c'était déjà un, un empiètement. Et puis, euh, de l'autre côté, euh, il n'y a pas d'un passé euh, qui aurait qu'une seule version, qu'une seule interprétation, bien au, bien au contraire. Chaque période a ses contextes historique propre, on ne peut pas faire de l'orientalisme un monstre sur 25 siècles comme l'avait fait Edouard Saïd. Euh, ensuite, que l'histoire coloniale doit être réinterprétée un peu sous la forme d'horizon temporel, euh, je ne veux pas dire qu'évidemment que les coloniaux venaient pour apporter euh, le bien-être aux autres populations du monde, mais je veux dire que c'est la première forme de domination dans l'histoire qui s'oriente vers le futur sous le nom de civilisation, modernisation, etc. Ce qui en quelque sorte condamne à la limite le colonialisme lui-même puisqu'il devient énoncé qu'il se terminera un jour. Bon, il y a des multiplicités d'interprétations du temps. Mes collègues physiciens font des études sur le temps qui n'ont rien à voir avec celles euh, des historiens. Euh, ensuite, vous avez des rythmes historiques. Euh, bah, vous avez la, ce qu'on appelait la dérive continentale, les plaques tectoniques, ça continue de bouger, mais un rythme qui n'est pas visible pour nous. Euh, la surrection des montagnes, ça continue, mais c'est un rythme qui, qui n'est pas visible. Donc le temps humain, c'est quelque chose qui est perceptible par les êtres humains. Alors parfois, il y a des changements climatiques qui entrent dans le temps humain, comme aujourd'hui le réchauffement climatique. Mais on a besoin quand même d'avoir euh, une balise qu'on a choisie. De façon très arbitraire d'ailleurs, à 1850. Bah, D'abord, moi je travaille depuis plusieurs décennies sur le monde arabe, je n'ai jamais rencontré un post-colonial là-bas. Euh, je les rencontre en Europe ou en Amérique du Nord. Euh, ce discours post-colonial qui n'est pas un produit des disciplines historiques, mais qui vient des études littéraires, euh, est une espèce de mythe d'origine des communautés diverses qui se trouvent maintenant en Europe de l'Ouest. Et en Amérique du Nord, euh, elles se définissent par rapport à un passé qu'elles n'ont pas connu et qui est largement inventé. L'historien, d'abord, euh, <rire> il fait ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire de faire l'histoire de cette histoire-là. Euh, parce que les historiens sont incorrigibles dès qu'on leur pose un sujet et commence à faire une chronologie. Et puis, ils peuvent s'inquiéter, mais non plus en tant qu'universitaire ou enfin, d'académique, mais en tant que citoyen de certains usages du passé euh, qui sont faits aujourd'hui.